Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs sans fil, d'écouteurs True Wireless qui m'ont gentiment été envoyés par une marque chinoise. On va parler des écouteurs TWS V8. Alors on les trouve aussi sous un autre nom sur Amazon, les Holy High V8. Avant même de commencer cette vidéo, bien évidemment, je les remercie de m'avoir envoyé ces écouteurs gracieusement. Et également, je vous précise que je n'ai pas été payé pour faire ce test. Donc ce test est purement et simplement le fond de ma pensée. C'est parti On va faire un petit tour du côté des caractéristiques techniques de cet appareil. Vous l'avez remarqué, ce sont le même principe que les Airpods, ce sont des écouteurs True Wireless. Vous avez une paire d'écouteurs, vous avez un étui qui permet de les recharger. Bref, vous comprenez le concept. Et vous le connaissez ce sont des écouteurs bluetooth 5.0 là encore utilisés pour la stabilité de la connexion mais également pour l'appairage l'appairage on va en reparler plus tard dans la vidéo bon, sinon ces écouteurs ils sont très classiques la seule véritable particularité finalement c'est que ce sont des écouteurs très bon marché on les trouve sur le site d'amazon à 39,99 euros donc si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans des écouteurs je vous propose d'aller au bout de ce test de ces écouteurs on va parler directement des points positifs et des points négatifs de ces écouteurs on commence par les points positif, les plus. Alors moi, j'ai noté que la finition était très correcte. Hein. Je vous ai parlé du prix, forcément, on va remettre les choses dans leur contexte. Pour des écouteurs à ce prix-là, la finition est plus que correcte, aussi bien au niveau des écouteurs que du boîtier. Un boîtier léger, mais qui a l'air robuste, et des écouteurs très légers, hein. individuellement, chaque écouteur pèse 4 grammes. Tant mieux, en effet, ça ne pèse pas sur les oreilles. On passe directement au son. Le son, c'est un point positif, j'ai trouvé, en tout cas pour le prix encore une fois, on retrouve un son équilibré, sans trop de basse, car c'est souvent l'inconvénient des écouteurs à bas prix, ils misent souvent beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop sur les basses. En termes d'isolation, les écouteurs sont fournis avec trois embouts de tailles différentes. À vous de trouver la bonne taille. Et quand vous aurez trouvé la bonne taille, vous vous rendrez compte que l'isolation passive est très correcte. On peut facilement être assez bien isolé dans les transports en commun, par exemple. La portée du Bluetooth, là encore, c'est un bon point. Forcément, c'est des écouteurs true wireless, donc non, on a envie d'être libre et de finalement se déplacer sans pour autant avoir son téléphone forcément à côté. La portée que j'ai constaté est très bonne. On va un petit peu au-delà des 10 mètres. Quand vous êtes dans un environnement peu encombré. Je vous en ai parlé au début, le prix, forcément, ça fait partie des points positifs. 39,99€ pour des écouteurs, là, c'est bien plus accessible que ce qu'on trouve par rapport à la concurrence des AirPods, par exemple. L'autonomie est plus que correcte. Elle est annoncée pour 5 heures sur les écouteurs et grâce au boîtier, vous pouvez recharger vos écouteurs 3 fois, donc à peu près 15 heures d'autonomie. Et enfin, le packaging, en effet, vous l'avez vu, la boîte est plutôt bien fichue, jolie, sans fioritures. Voilà, la boîte inspire confiance et on se dit que pour 39,99€, le packaging est plutôt réussi fait un rapide tour du côté du confort, je vous le dis assez souvent, le confort c'est subjectif ça dépend de votre morphologie. Pour ma part j'ai trouvé le confort correct, bien évidemment pour moi au niveau des écouteurs le top du top ça reste les Airpods parce qu'on les oublie sur les oreilles. Là on a quand même l'impression qu'on a quelque chose qui bouche notre conduit auditif et on peut pas dire qu'on les oublie. À voir en fonction de votre morphologie à vous. Ensuite on passe directement au point négatif il faut le dire, c'est une grosse grosse galère de les appairer. D'ailleurs je sais toujours pas comment j'ai réussi à le faire, je l'ai fait plusieurs fois mais sans vraiment comprendre comment j'avais fait je vous explique les écouteurs on peut les utiliser individuellement chacun et ça se passe pas comme la plupart des écouteurs true wireless là la plupart du temps vous retrouvez deux fois le même écouteur dans votre liste d'appareils bluetooth et c'est très perturbant parce que ça crée des fois un dysfonctionnement et vous n'entendez le son que d'un côté ou alors ça bascule d'un côté et de l'autre et le son est saccadé bref j'ai pas trop compris la notice est en anglais bon on se débrouille ils emploient des termes assez simples mais pour autant j'ai quand même pas réussi à reproduire plusieurs fois l'appairage surtout quand ils sortent par exemple de leur boîtier et que vous voulez les appairer rapidement enfin ils s'appairent pas tout seul. quoi ils se connectent pas tout seul comme les airpods encore une fois oui en effet je suis obligé de les comparer même s'ils si boxent pas dans la même catégorie pour ce qui est du son j'avais dit que je trouvais équilibré par contre sur certains types de morceaux par exemple dans du rock ou certains styles musicaux où vous retrouvez beaucoup d'instruments qui jouent en même temps ça devient vite le fouillis ça manque de douceur c'est agressif bref c'est pas très agréable on sent qu'on est sur des écouteurs bon marché au niveau du maintien des écouteurs j'ai pas trouvé que c'était top souvent quand vous parlez avec quelqu'un, bah vous faites des fois des mouvements de mâchoire, ça bouge un petit peu vos oreilles et donc vous sentez les écouteurs qui bougent dans votre conduit et qui laissent plus ou moins des fois passer du bruit extérieur, bref voilà on sent qu'ils sont pas bien maintenus dans les oreilles et qu'il est possible peut-être de les perdre ou en tout cas de ressentir une perte de basse au niveau du son dans les oreilles, donc c'est pas top. Et enfin pour terminer la qualité des appels, bon voilà ça fonctionne en kit main libre. par contre voilà si vous recevez un appel ça pourra dépanner. Mais pas plus. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce test. Vous l'aurez compris, des écouteurs à 40 euros, ça peut faire le job. Mais il ne faut pas trop en attendre non plus. Des Airpods ou même les nouveaux écouteurs de chez Sony, ça peut paraître très cher de mettre plusieurs centaines d'euros. Mais comme je le dis souvent, quand on veut de la qualité, il faut mettre le prix. Ou alors, il ne faut pas trop en attendre du produit qu'on est en train de s'offrir. Surtout que là, je ne sais absolument pas ce que ça va valoir dans le temps. Si je ne vais pas subir des pannes. Donc bref, si vous avez vraiment envie d'écouteurs de qualité, n'hésitez pas à mettre le prix, à économiser à ne pas vous jeter par curiosité sur certains produits qui sont proposés à des prix qui peuvent être alléchants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le produit ou sur la vidéo à me les laisser directement en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude Vous pouvez également laisser un pouce bleu pour m'encourager, mais également partager la vidéo. N'oubliez pas, pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. On peut se retrouver aussi sur mon compte Instagram, mais également sur le site Apple News France Je rédige souvent des petits articles. Si vous avez Besoin de lecture, n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao